Voilà, donc c'est la suite de la suite, hein. euh, j'ai réussi à, à m'être hein, de super emballage, euh, tout est là, ben non en fait, regardez, on, on complète, on rajoute donc euh, Moringa, ça 50 grammes, euh, on peut mettre tout le paquet de poudre là, donc euh, regardez sous la vidéo, il y a un lien si vous voulez voir plus d'infos sur, euh, sur le Moringa, euh, qu'on rajoute aussi, ben là comme le paquet, on met toute la boîte, hein. là c'est du gingembre, Séché quoi euh, en poudre, hein. donc, donc là aussi euh, on a toute la boîte, et puis ah, le top du top, ouais, là, on peut mettre. C est, c est, euh, je vais pas regarder si ça vaut vraiment le coup, mais euh, ici quand il fait 48 degrés, si tu vécu aujourd'hui avec des c'est la fournaise, hein. il, y a, il y a du vent chaud à, des, à 50, presque 60 degrés. Donc, moi je vais rajouter tout le paquet de spiruline, c'est 100 grammes, hein, ça faire C'est une magnifique qualité, ça vient de Roville pour ceux qui connaissent. Hein. Windara, c'est la ferme attachée, euh, tenante à, au, qui fait partie de Roville Orospirule ils ont créé leur gamme là c'est des paquets d'un kilo donc c'est des sachets comme ça, je vais vous en ramener hein. surtout que ça, ça, tient, ça tient deux ans, c'est génial et puis euh, c'est dispatché, c'est un sous-paquet de 100 grammes chacun, on va, on va les mettre là-dedans avec des électrolytiques du gingembre et moringa, hein. on se retrouve tout à l'heure